Yeah. Discernement irrévocable Je suis trop stable au constat d'erreur Tu as peur Je veux juste sortir de l'ombre De cette pénombre qu'on confond À ma propre personne Je suis pas dans l'ombre Je suis dans l'ombre pour faire le nombre La puissance, ni je suis Larme, je m'y suis tant de temps passé dans le passé à me faire boycotter quand je suis la puissance pour inspirer le sommeil, mais je resterai jamais sous sommeil. Tu captes pas fini toutes ces comprimés, t'es un con, t'es un con Ouais, je suis pas tombé dans le piège, fils. Tu captes pas, t'es dans la matière. Mais mes métaphores te font cogiter tellement t'es pas forme Ouais, allez, apprendre toutes sortes de connaissances Parce que la connaissance est une arme À verser des larmes C'est pour ça que je sonne la larme. Toutes sortes de choses qui donnent espoir aux gens Dont l'espoir de changer le monde pour la paix le power trick nous mal mène depuis l'échelle moderne L'esclavagiste moderne c'est comme le travail Ouais faut que tu travailles comme un esclave pour gagner des petits sous Pour survivre et non vivre Vivre de ta passion Jamais patient parce qu'il ne donne pas beaucoup de sous Souffre, mais tu survis. Tu captes pas c'est quoi cette vie. Il faudrait avoir un salaire minimum plus élevé. Au moins, aider le monde. L'eau en Afrique, trouve ça immonde. Que le monde ne pense pas à ça. Avoir pas réglé ça avec tant de millionnaires. S'unir pour bâtir un ciel. Pour aider cette planète à régler le pire problème. Tu pas net, on n'a plus d'éthique. Le Paul Tripp, en m'allemène.